La prévoyance complémentaire est un dispositif de protection sociale qui vous permet de sécuriser la situation de vos agents face aux imprévus de la vie. C'est également pour vous, employeur public, un réel levier de votre politique ressources humaines pour favoriser le dialogue social, maintenir un climat favorable et la motivation de vos agents, renforcer l'attractivité de votre collectivité par la fidélisation de votre personnel tout en attirant de nouveaux talents. En cas d'incapacité temporaire de travail liée à une maladie ordinaire, une longue maladie, une grave maladie ou une maladie longue durée, mais aussi en cas de mise en retraite pour invalidité, le statut de la fonction publique ne garantit pas le maintien complet de la rémunération des agents sur toute la durée de leur arrêt. Ils peuvent alors rapidement se retrouver dans une situation précaire. La couverture prévoyance leur assure une protection élevée en venant compléter leur traitement au-delà de ce que prévoit le régime obligatoire et ainsi assurer leur niveau de vie. Sofaxis verse aux agents leur indemnité journalière directement sur leur compte en banque pour pallier la baisse de leur rémunération, sans délai de carence et sous 5 jours ouvrés. Ce dispositif est ouvert à tous les agents de droit public comme de droit privé sans limite d'âge. Aucun questionnaire médical n'est nécessaire pour y souscrire. Notre équipe dédiée vous accompagne à toutes les étapes de la mise en place de vos garanties, organise des réunions d'information auprès de vos agents et vous apporte les moyens de communication adaptés. Pratique, vous disposez d'un espace client riche de fonctionnalités pour gérer votre contrat, procéder aux demandes d'indemnisation, transmettre les justificatifs nécessaires et disposer de tableaux de bord détaillés. Vos agents bénéficient également d'un espace personnalisé pour effectuer leur démarche et consulter leur indemnisation en ligne. Pour souscrire à la couverture prévoyance, il suffit de nous faire parvenir votre formulaire de demande de souscription. Chaque agent pourra ensuite compléter un bulletin individuel d'adhésion que vous aurez préalablement validé avant son traitement par nos équipes. Nous vous conseillons de faire bénéficier vos agents d'une participation financière employeur. Pour en savoir plus, contactez notre équipe dédiée par téléphone ou par mail.